Bonjour Alors aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui est vraiment super intéressant, que j'ai découvert il y a très peu de temps. Ça s'appelle la théorie du gouverneur central. Alors, euh, avant de te présenter le truc, faut savoir que c'est une théorie. Ça reste donc une théorie. Pour les plus scientifiques d'entre vous, il n'y a rien qui est vraiment prouvé scientifiquement, avéré. Voilà, on reste sur, des, sur une théorie. Euh, alors, tout d'abord, avant de vous parler du truc, je vais euh, vous mettre en situation Imaginez-vous devant un cours d'eau et que vous deviez passer au-dessus de ce cours d'eau là euh, Tout de suite, instinctivement, vous allez pouvoir euh, savoir si vous, vous êtes capable de euh, sauter ce cours d'eau là ou pas En fonction bah, de votre état physique, de, votre, de, de la qualité du sol, de la, de la taille qui a sauté Enfin, tout un tas de paramètres, vous allez savoir instinctivement, tout de suite, moi, si je peux le faire ou je peux pas le faire Maintenant, imaginez qu'il y a un lion qui vous court derrière. Et bien tout de suite, on va se sentir quand même beaucoup plus capable de sauter ce cours d'eau qu'avant. Voilà, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, autre situation. Vous avez tous sûrement fait une ou plusieurs courses dans votre vie, et vous n'en pouvez plus, et, sauf sur les 100 derniers mètres. Purée, vous êtes capable de faire un sprint final c'est quand même quelque chose de dingue, alors que 1 euh, km avant, vous étiez au bout de votre vie et vous n'en pouviez plus. Voilà, donc alors cette, euh, ça, c'est pour, pour vous présenter euh, des cas qui euh, vous mettent en situation et qui disent que votre cerveau va diriger plusieurs choses... Contrairement à une croyance qui dit que euh, enfin une croyance, contrairement à la théorie actuelle qui dit que c'est nos capacités euh, cardiaques et donc musculaires, donc la fameuse VO2 Max, dont je ferai une vidéo pour détailler la VO2max plus euh, précisément, euh, qui dirige l'ensemble de nos capacités sportives. Donc euh, c'est vrai que souvent quand on n'en peut plus, on se dit une phrase qui est souvent Allez, c'est dans la tête c'est vrai, instinctivement on se dit ça, et euh, ben, c'est peut-être vrai. Donc le, la personne qui a, qui a des, des clas, inventé ou du, coup, du moins euh, mis un nom sur cette théorie, c'est euh, Tim Knox, c'est un médecin du sport, physiologiste euh, sud-africain. Et donc euh, il, il se base sur plusieurs choses. Alors le, le cerveau va faire une analyse du euh, périphérique alors ce qu'il appelle l'analyse la périphérique ça va être euh, les analyses donc, de euh, notre euh, fatigue musculaire la température corporelle notre oxygénation, notre taux d'hydratation les stocks de glycogène les douleurs, si on a des blessures etc. Il va, il va y avoir aussi euh, une analyse donc euh, du cerveau qui va être une analyse centrale. Euh, donc ça, c'est plus en rapport avec donc notre cerveau. Et donc, ça va être euh, donc notre expérience sur la distance, le, la performance on, dont on s'attend à faire sur cette épreuve-là, euh, la confiance qu'on a en soi, le travail mental, euh, si on utilise de la musique, si on utilise euh, des placebos, si, euh, si on utilise euh, des, des des, des drogues euh, qui agissent sur le cerveau ça c'est euh, donc une analyse que le cerveau va faire, il va être capable de nous donner notre allure instinctivement si vous partez pour faire euh, 10 km, instinctivement vous savez à quelle vitesse courir, contrairement euh, si vous partez pour un 100 mètres bon, bah, forcément vous allez aller moins vite et si vous avez plus d'expérience sur cette distance là et ben bah, forcément instinctivement votre corps saura s'adapter instinctivement de manière complètement automatique et c'est ça qui est magique avec euh, l'expérience quand on a du, sur la des longues distances c'est qu'on sait très bien euh, à quelle vitesse partir moi sur des ultra trails sur le notamment sur l'ultramarin j'ai vu des gens directement partir en marchant alors euh, bon voilà ça devient de la randonnée rapide et puis vraiment de la course mais euh, voilà instinctivement les gens ils savaient que ça servait à rien qu'ils partent en courant parce que ça ne tiendraient pas sur la durée et voilà ils se partent en marchant euh, alors, c'est aussi quelque chose qui peut... Enfin, cette théorie-là, elle, elle, elle explique ça aussi par le fait qu'on ait plus de facilité en compétition qu'en entraînement. Alors ça, ben, forcément, on l'a tous vécu, hein, avec l'encouragement du public, le fait d'avoir de, de, voilà, une performance qui est attendue ou pas. Euh, voilà. Donc, alors, tous ces éléments-là, ben, ça se tient parce que la théorie de, de l'évolution, elle veut que euh, le cerveau soit là, lui, pour nous maintenir en vie euh, et nous laisser des... Euh, des ressources, si jamais on arrive, enfin, euh, si on est à bout et qu'on est euh, ben, suivi, enfin, pourchassé par un prédateur, qu'on ait encore des ressources pour pouvoir euh, ben, se, maintenir en, se maintenir en vie. Donc, euh, maintenant, on n'a plus vraiment de prédateurs qui nous courent après, quoique hein, si on se fait agresser, ça peut nous arriver, mais c'est quand même assez rare. Euh, et donc du coup, l'entraînement qu'on qu qu qu fait dans notre semaine, dans notre programme, dans notre, dans notre, bon, tout au long de notre année, bah ça n'a pas seulement vocation à faire repousser nos limites cardiaques, mais ça a aussi... le qui est musculaire, mais ça aussi euh, pour, euh, pour euh, intérêt de repousser nos capacités bah, mentales, et donc faire intégrer à notre cerveau qu'on est capable de parcourir ces distances euh, qu'on veut à certaines vitesses. Donc euh, voilà, euh, et donc on va terminer cette vidéo par une petite phrase de Timothy, de Timothy Knox, qui dit, après, écoutez votre cerveau parce que c'est lui qui commande, mais ce n'est que son avis. Voilà, bah écoutez, si euh, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, moi j'aime bien ces théories là qui sont un peu euh, subversives et qui euh, cassent un peu les codes, euh, donc euh, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, si vous avez des, des expériences qui prouvent que cette, cette théorie est vraie, bah, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était François, bye bye